On était arrivé là. Mais avant d'y aller, je vais faire une petite balade. Parce que j'attends pour les PokéPlaces. Je suis sûre qu'en baladant, ça va arriver. Et après, je sens que ça va être trop tard. Après, comme les Pokémon obscurs, le temps de les purifier. <rire> J'ai pas l'air con comme ça. Je suis sûr que ça va venir. Patience, patience. Allez, allez, s'il vous plaît, je suis pas patient, moi. Là, je suis le, le l idiot. Un alcoolique. Non. Bon bah ça vient, oui ou merde Peut-être que j'aide plus loin pour euh, que ça marche mieux. Là, je suis prête d'entrer. Euh... Ah J'ai eu peur, ça m'a fait sursauter. Bon, c'est bon. Alors, par contre, ah merde, par contre, c'est lequel -ce On va dire que c'est ça. Parce qu'on ne sait pas c'est lequel en fait. En fait. Mmh. C'est pas là, avant qu'il s'enfuit, oui. parce que j'ai pas mis beaucoup de nourriture. C'est pas là non plus, c'est l'autre, comme par hasard c'est le Qu'est-ce que c'est comme Pokémon Enfant pis, mange pas tout. ça change des pokémon obscurs alors oh là par contre là si je l'attaque il va être KO direct est-ce que j'ai des pokémon niveau 10 par exemple voilà oh j'ai lui là 14 lui allez je vais envoyer lui une petite attaque une attaque mais pas trop forte Bah, le chavalou gel est presque prêt à être purifié corps, mais pas trop non plus ah oui voilà c'est nul Il va falloir refaire un mon gueule. Hein. On va le mettre encore une ou deux fois là. Ouais. On tente de lancer la Pokéball maintenant. Go J'espère que ça va le faire. Vous me gaspillez pas ma pokéball Oh non Ils m'ont gaspillé ah. Bon bah je m'en doutais, j'aurais dû attaquer un peu plus. J'ai tellement peur de le me mettre à roue et d'échouer du coup. Le but c'est de le capturer. Un petit flamèche, pas trop fort, pas trop puissant. Ils... Oula. Bah, du coup moi je pense qu'il y a aussi du coup. Oula. Et oh. Ça, la Pokéball, j'espère que ça va le faire cette toi avec le niveau 13 en plus ça devrait le faire wesh ouais. bon. va pas être idiot si hein. voilà je préfère bon, ça c'est fait vous voyez de la nourriture il n'en a pas trop mangé moi bon, ça va hein. Je vais pas avoir le temps de toujours courir, leur courir après. Hein. Je vais aller au purificateur parce que j'ai chamalo qui est presque prêt. Et aussi, je vais acheter des massages. Alors, tiens d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je vais aller chercher ma belle aussi. Ah oh non mais ils sont sérieux là. On va en y va Vite, vite, vite, vite, vite, vite. Vite, vite, court, cours cours Allez, fonce. Oh J'ai ça. J'ai même pas eu euh, le temps de faire mes achats. C'est pas là. Mmh. Ah voilà, un sablet. Ça se réveille enfin ma purée. Alors.. Ah il est niveau 21. Ouh, ouais. Là, ça c'est parfait. En plus il a la trouille. Ça devrait être nickel. Donc, Pokéball je sais pas trop jusqu'à quel niveau ça marche en fait. Après il est Super beau et Hyper beaux. Donc voilà ça va fonctionner, tant mieux. Ouais les Pokéball je pense ça, ça marche bien euh, sur les niveaux euh, jusqu'à environ niveau 25, niveau 30. Mais après au delà, c'est là. même... Bon on va aller là maintenant. On va faire mes achats cette fois. Ah oui, on va y aller. Parfait. Alors. Des massages, plein, plein, plein, plein, plein de massages. Palpitant. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on en fasse. On a mieux besoin. Je peux en prendre que deux, oui, chaud. Un comme ça. Et c'est tout. Oh là là j'ai fait pas mal de combats hein. je vais chercher ma mère je sais pas si je m'en servirai un jour mais bon ah, c'est une tuerie même very much c'est quand même belle marron hein. je crois que c'est toujours des bébés qui m'ont fait Et là, là, parce que je crois que c'est une pension, c'est pour déposer Pokémon. Il n'y a personne encore euh, au guichet, donc c'est mort. On y retourne un autre jour. On va regarder après. Un bélier, c'est nul comme attaque, ça ne fait des dégâts sur soi-même. Une poste attaque. pour les autres Pokémon les deux autres ok ok ouais, ils ont encore pas mal de violets donc je vais déposer Chavalot pour prendre un autre Pokémon obscur et après on s'occupe des méchants à moins qu'il y a un Pokémon sauvage qui se pointe, juste avant alors... j'en ai pas d'autres Pokémon Oscur Je que j'en avais plus que ça moi bon, bah, t'es mec hein, bah, ça va alors ouais mais non, je vais quand même le déposer parce que sais que du Pokémon Oscur je vais en capturer là euh... je vais le déposer lui là. comme ça, ça me fait une place de livre j'ai déjà mal sans Pokémon de petit feu Un Pokémon obscure il faut on ces gars. Donc lequel, lequel On va voir ici ah C'est ça qui est chiant, c'est qu'il s'est pas précisé Non c'est pas là Il y a boulot disco Moi, je l'appelle pas boulot disco, hein, je l'appelle grosse touffe. Ah, là, un gueule équipe. Eh, mange bon, pas tout. Hein. Oh, qu'il est mignon. Donc, lui, c'est euh, type crush euh, et assez frousse. Je vais capteur. Allez, juste bien. pas trop en non plus. Ouais, Voilà, ouais, c'est vraiment propre. Bien, il y a truc. Pas bête de, de mettre mur de fer parce que je vais te capturer oh. Et t'en sors pas hein. Ne pas ça hein. C'est bon, on l'a. Non, ah, pas de surnom. Voilà. Et euh, la grosse touffe, là, du coup, euh, il est peut-être dans la petite place qui est là-bas. Non mais quoi ah, Je sais pas, il s'habit. Peut-être que peut-être qu'il est, est Peut euh... Peut qu parti entre temps Ouais on se casse. Autre chose à foutre que ça, nous. J'aurais peut-être dû récupérer les... la nourriture. Hein. Spider-Man. Eh, hey, tu passes pas là, du monde Oh non, il y a des Spider-Man partout encore. Et plein de combats. Et plein de Pokémon obscur Mmh, C'est pas mal, mais euh... bon, ils sont pas qu'au bout d'un coup. Là. Bon, tu charge. comme toi c'est vrai c'est fermé à qui de ce côté ouvrir la porte es ouvert. est ouverte si lui ils ont pris si lui si lui est la petite soeur de net tu sais la réceptionniste tu l'as déjà vu non les intrus l'ont emmené de Force dans l'incenseur. Ah il va aller la chercher. Mais euh. Oui j'étais venu euh, par là, je voyais des objets mais... ah, regardez. Euh... Bon écoutez tous, je vous conseille de garder votre calme, pas de bêtises. Si quelqu'un essaie de s'enfuir, il regrettera. C'est compris. Tiens, tu es bizarre toi. Ouais, c'est ça, je suis bizarre. Mais... T'as vu ton look toi, tu t'as regardé. Alors. alors je vais faire ça. pour le flammer je sur euh, la Ah bah ben ça c'est nickel aussi. Je lui attendais pas. C'est vrai que ça allait faire de un bon effet à ce là. Ouais. Oh non un tas de morts. J'ai vu un tas de morts. Ah tout. vous voyez du coup euh, je pensais que le morsure ça n'allait pas mettre le pokémon adverse KO d'un coup et finalement... Bon bref. Euh... Ouais. Je pensais que c'était que ce serait le flammeux qui mettrait le pokémon KO d'un coup. Finalement ça n'a pas été clair. Ça a été le morsure sur l'autre. Bon. Ça, cool. oui ça c'est cool Mais pour l'instant il n'y a pas de Pokémon obscur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 Alors. Ah voilà <rire> Voilà, décidément. Non, c'est pas ici. Non, c'est pas là non plus Il est où, il est où Vite, tu vas tout manger. Vite euh, enfoncez le Oh non, non c'est trop tard, je suis arrivé trop tard, non mais c'est pas vrai, non attends. ah je suis dégueu. j'ai fait tout ce chemin pour hein. j'aurais pas failli que je me trompe de, de place, mais bon, ouais, ouais. ah mais il faut exprès ou quoi Mais ça peut pas être là puisqu'il n'y a plus de nourriture, je suis con. Ah oh, je suis con. Mais je suis trop bête là. N'importe quoi. Ah oh, bah ben, c'est Mario il va me passer sous Ah non c'est bon. Un score plan Après, je pense qu'au bout d'un moment, ça doit être souvent les mêmes Pokémon qu'il doit y avoir. Mais là, pour l'instant, c'est que des Pokémon que j'ai pas encore capturés. Oh non, non, non, non, non Oh, c'est trop fort, ça Oh non, j'aurais dû prendre un Pokémon moins fort Ah, je suis trop con ah, aujourd'hui, je fais n'importe quoi. Là, je viens faire deux erreurs. Deux erreurs en même pas 5 minutes. Oh là là. Bon bah tant pis, on s'en servira de dessus. Hein, je parle trop, ça doit être pour ça. Mais bon, des fois je parle pas et puis euh, je suis bon, content faire ma mission tranquillement Flandu là-haut Oh je rêve Il y a Spike dans l'ascenseur <rire> Fais pas cette tête, tu ne m'as pas vu entrer dans l'ascenseur, c'est ça C'est simple Je me suis aplati au plafond c'est pas facile, il faut être bien musclé pour faire ça. Pas mal, hein Allez, au combat. Oh là là. Il est pas musclé, il a que des tas de ferrailles sur lui. Ou sur elle, je sais pas, parce que c'est un mec ou une nana. Ils ont tous la même coiffure. Après, je sais pas si c'est des cheveux derrière, mais bon. On faire partie de leur uniforme. Ah c'est tout Alors, Je pensais que ça serait plus que, que des flexors. Uh -huh. La prochaine fois, je vais finir dessus. Oh Viens ça là, on a enlevé plein de points de vie. Ah, enfin Pokémon scure. Ouais, fin, je m'en doutais que ça serait efficace. J'espère qu'il y a une machine pour soigner Pokémon très prochainement. fait un... Un, un sur ici et encore un fan hum, mais tout ça avait fait plus de dégâts que ça dis donc qu'est ce que c'est que ce bordel en oh, bah non! On va de ma pouita tranquillement. On bah ça, fallait essayer d'attendre. Hein. Euh, je vais prendre qui du coup. Bah, je vais vite. Ah. Et en plus il est prêt à être purifié On va les gars, on va les purifier après. Alors... Ah, bon je fais quoi là du coup Il m'énerve que Clion qu là Oh pas du tout ce que j'avais prévu non. Ah non je vais faire, je vais faire ça hop. et hop je sais pas si ça, va, ça va super là hein, mon truc mais... oh la Ouh de l'espèce bon là c'est nickel puis toucher le client il m'énerve il, il est fort hein, le client À mon tour. Me attends, faut faire ça et objet. Ok, vole bon sur lui. C'est bon, oui Allez, ah, c'est bon, ça y est, c'est fini. Ah, je voulais purifier euh, mon Pokémon. Pourquoi tu as fallu que l'ascenseur s'arrête à cet étage Mais qu'est-ce qu'il est con l'autre Oui, oui, je suis au courant, j'y vais. En plus il faut que je soigne mes Pokémon. Je suis tout loin hein, parce qu'il y a lui qui bloque le passage. Oh mais vous le faites exprès, c'était pas le moment là Vite, vite, vite, vite, vite, allez, allez, allez, allez. Dommage que je puisse pas sauter par-dessus les falaises. Bon allez hasards, ailleurs. De toute façon, ça peut pas être ça parce qu'il n'y en a plus. Ça, faut que je m'en C'est là C'est là, c'est là. C'est quoi comme Pokémon Axoloto, j'ai cru voir. Ouais, c'est ça. Axoloto. Elle je voudrais bien qu'ils me remettent Scorpion aussi, parce que du coup je ne l'ai pas eu. Niveau 15. je fasse gaffe au niveau, parce que tout à l'heure j'ai attaqué sans regarder. J'ai regardé mais trop tard, une fois, une fois l'attaque meilleure. Mais non, c'est pas possible ça Ah oh, bon bah c'est pas encore foutu. Alors ah, ça peut pas marcher à tous les coups. Hein. Oh, parce que là, euh, il était pas assez si, euh, affaibli, donc euh, du coup moi je voulais remettre en charge. Mais il a mis KO là. Moi je suis baig, j'ai pas eu Axeloto, j'ai pas eu ce Moi on les aura un jour, hein. ne vous inquiétez pas. Le plus important là pour l'instant c'est de s'occuper des les Pokémon obscurs. C'est le but du jeu. Alors c'était qui qui était presque C'était Balbuto je crois. Je sais bien ça qu'on attaque et alors mon autre pokémon il en est où avant que je m'en aille bon, là, il en a encore pas mal je vais déposer le dans le pc je vais garder une place de lit et puis j'avais capturé un pokémon obscur tout à l'heure donc je vais le prendre Non mais vous le faites exprès là Bon, on pense J'espère que cette fois-ci ça va le faire. Et que j'arrive pas trop tard au coup. C'est pas là, c'est l'autre. Pourquoi que je mette. En fait, c'est une mauvaise idée de mettre. La nourriture dans l'étoile. Il y a bien par. un... Peu... Ah c'est un bon Frex. Eh viens là il est en train de tout manger. Ah c'est pas un bon Pokémon sauvage. Oh non arrête je te laisse seul un moment et toi tu t'en fies comme ça. Oh non non tu as mangé ces Poké Snacks. Non. Oh tu n'es pas gentil. Je t'avais pourtant bien répété de ne jamais toucher à ce qui ne t'appartient pas non. Oh vilain petit bouton poké snack ils étaient à toi Je suis vraiment désolée, je vais t'en donner d'autres. Ouais, merci. Et ce n'est pas grand chose, mais voici un petit cadeau pour me faire pardonner. Mais c'est pas vous grand-mère qui devait vous faire pardonner, c'est loin frère Je suis herborite, vois-tu J'étais à la retraite, mais j'ai ressenti le besoin de me remettre au travail. Alors je voyage partout et je cueille les ingrédients pour mon commerce. Je suis vraiment désolée pour tout ça, je vais sermonner ce petit glouton. Je te prie d'accepter mes excuses. Demande par contre toi aussi. Il s'en fout. Ouais. Je vends mes marchandisables à la boutique Pokémon de Marie. Si tu viens à Paramaray, passe nous voir maintenant, excuse-nous. On y va. On mettrait des pots. Ok, snack un autre jour. Hein. Du coup je voulais déposer un Pokémon, mais je sais pas s'il y a des PC pour. J'ai pas envie de retourner dans des autres villages pour le moment. Il euh, me semble qu'il y en avait un Ouais. J'ai une bonne mémoire hein, des fois. Hein. Des fois, nous mais des fois, oui, euh, oui. Ça dépend. Ça dépend des jours. Ça dépend de mon humeur aussi. Ah, attendez. D'abord, oula Je d'abord déposer lui. Ah, il n'y a plus de place Voilà, là c'est bon. Là, on y va... Ah, mais d'ouvrir les portes. Ça va là. On a déjà rendu visite aux prisonniers dans l'épisode précédent, donc... Pas euh, faire que ça. Hein. Ouais. Là on a du monde à sourire. Hey, je sais même plus si j'ai fait soigner mes Pokémon Oh non, j'ai oublié non, On va faire avec, hein Ah, je sens que ça va me sauter dessus Oh, voilà Je peux Je t'attendais petit, vas-y, je n'ai pas de pitié pour les Je pense qu'il y a un truc pour soigner les Pokémon, mais c'est à l'étage, donc euh... On va tracer un petit peu et puis on va revenir sur nos pas après. Je pense qu'on va faire ça. Alors, ah morsure ici. Non, je vais faire un mètre. morsure là. Ah oui, mais moi j'aurais voulu euh, le flamèche de Malos là, il m'a Bon allez, bon, on fait ça. Là, c'était des Pokémon plantes là. Pokémon insectes, Ça aurait été très efficace le euh, flamèche. J'espère qu'il y a du Pokémon Non, je déjà aller soigner. Soyez les miens Ouais J'ai presque le niveau 30. Ah, c'est bien ça. Faut voir le beau côté des choses. Hein. Ah là là, il y en a d'autres. Les autres ce J'ai mis Morsure, morsure. Ouais, d'un coup, ça c'est bien ça. Oh il y en a d'autres. Et... Ah là, là. Un coup pix obscur. Je soigne du Pokémon de toute urgence. J'en ai un chaos, notre il qui plus beaucoup de vie. Et le poisson, bah, il, a un, il en a un petit peu moins aussi que tout à l'heure, du coup. Au début. J'aurais dû l'appeler poisson parce que j'appelle le poisson. et croire la paix là c'est moi capturer le pokémon ah c'est tout Ah, oh, c'est pourri ça je suis pas content tiens prends ça et toi bah prends ça Enfin, Pinox K.O. Oh Oh ça fait mal ça, oh Ah pas non Là je vais faire encore un petit peu et après on va lancer un Pokémon. J'ai mis une attaque pourrie parce que. Sinon ça va pas le faire. Oh Doucement Ah c'est pas vrai Ah je suis pas content là je suis Pas content du tout. Bon, on va le mettre, euh, là, euh, ouais, doucement quand même, à ce noir. C'est mon temps vers ça, bon, on va voir si c'est bon Fait pas de galipettes là, elle, elle pleure, c'est tout. Ça change. Bon, faut que ailles filmer mes Pokémon, Et après on va en rester pour là pour aujourd'hui. Là. Parce que je crois que j'ai loupé quelques trucs, du coup, comme euh, je cherchais à soigner les Pokémon de toute urgence. Je vais quand même aller voir par la voie quitte à faire quelques combats avant d'arriver. Ah, là il y a quelqu'un, il voir Ah, bah je peux enfin prendre de... La porte a été fermée tout à l'heure quand j'étais venu euh, faire la visite. Voilà, bon, il n'y a rien. Ah là, il y a quelqu'un. Attendez, je vais d'abord faire celui qui est là-bas. Je vais leur donner une bonne leçon là. Il a foutu un petit gars en terre. La seule chose que tu as fait c'est... Non, la seule chose que tu as à faire, c'est répondre à mes questions Si tu réponds bien, il ne t'arrivera rien Dégage je veux que' gosse, t'as rien à faire ici C'est toi qui a rien à foutre là, wesh Il est en train de menacer tout le monde en plus Je m'occupe de lui de, et de l'autre Et après, on prend un sort. Et je vous garde mais ah. fin je tu ne mets pas d'attaque de, de type aquatique, là, j'aurais été mal. Alors, on poursuit, pour finir. Oh, il est pas KO encore. mieux. On va flammer chez Pourri, là, ça n'a pas fait grand chose. On va pas du mettre ça, je pense. C'était un mauvais choix. Voilà, et là le feinte et c'est fini pour celui-là. Après on s'occupe de l'autre. Et voilà. Yes, telly, il a plus que le niveau 40. Et puis on est à, à Ah Oh, bah non, j'ai pas le temps. Le temps que je fasse demi-tour, c'est mort. Bon. Je, je suis tout en haut là. Hé hey, hé, hey, Livelle, tu es super. Je te vois tout le temps à la télé. Tu sais, tu es encore plus belle en vrai. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là toi Livelle va me chercher son autographe. Va me donner son autographe. Laisse-nous tranquille. Euh, faire ça et ça. J'aime bien quand les, les adversaires ont la trouille comme ça, j'attaque de suite. que ce soit mon tour d'attaquer ça c'est bien alors hop hop hop hop hop ouais. voilà Qu'est-ce que c'est comme Pokémon? Obscur, pas obscur? Smogoo. Il est pas obscur. On va juste aller mettre KO là si vous. Voilà, je réfléchis bon. Je hein. sais que ça va le faire. Ah, presque fini là. et feinte, c'est nickel. après. Oh oui, j'ai un niveau 22 là. ou il fait une galipette, je fais une gallipette. bon bah voilà ça c'est fait je vais re-soigner mes pokémon encore une fois et je showgar pour le l'épisode suivant